Ce n'est pas les élections qui changent vie. ça fait un moment qu'on qu saurait si c'était le cas, avec toutes les élections qu'il y a eu quand même. Et à chaque élection, chaque gouvernement, il mène à peu près la même politique, ça s'aggrave, ça, ça va tout le temps dans le même sens. Et pour revenir juste sur la question de, de, du, du revenu enfin, universel, enfin, euh, franchement c'est se ce foutre de la gueule du monde. Aujourd'hui, de le placer comme il le place, quoi. parce que que l'idée au départ soit sérieuse, parce qu'évidemment, ça se discute depuis un moment, et puis ça s'est discuté, y compris pendant euh, le mouvement contre la loi de travail, dans les nuits debout, tout ça, l'idée d'une un, protection sociale, le fait que n'importe qui puisse être assuré d'avoir un revenu, y compris dans les, dans, quand il y a des licenciements, ou quand un jeune n'arrive pas à trouver du boulot, donc ça paraît normal, ça c'est une vraie idée de coche, on va dire. Mais lui, il la pose d'une manière, euh, bah c'est trop facile de faire comme il fait parce qu'en même temps, Vivarte euh, licencie, en même temps euh, Whirlpool ferme, que sont faits par rapport à ça euh, y a Combien d'entreprises liquides, combien de services publics liquides des emplois, et puis là on discute juste d'un petit revenu de 500, 700 euros alors qu'en ce moment, il y a une machine infernale capitaliste qui licencie, qui, qui broie des gens, qui condamne des gens à la misère, il y, y a des gens ne, mal logés, des gens qui ne peuvent pas se soigner, et puis il nous sort un truc comme ça, mais ça ne correspond pas du tout. Là, c'est vraiment faire semblant. C'est vraiment le truc, regardez, vous voyez, je suis un peu de gauche. Ben nous on ne marche pas dans la combine, donc évidemment qu'il y a d'autres réponses, et les autres réponses ben c'est à un moment donné d'être capable de dire, ah ben ouais il y a du pognon par là, ben tiens on ben va aller le voir, et encore par hasard le pognon qui est par là c'est le PS qu'il a donné, parce que les 20 milliards du CICE à distribuer comme ça au patronat, et qui continuent à supprimer les emplois, euh, c'est un peu, donc il faudrait quand même aussi discuter de ça, et à euh, moment évidemment il fait comme si euh, il était pour rien, il fait comme si ça n'existait pas, tout ça, donc ouais, nous, nous on peut le dire, il y a quand même quelque part, on se fout du monde, et, euh, et donc euh, les réponses elles sont à tout autre niveau. Okay, I don't know.